Salut, on se retrouve pour ma vidéo sur ma coloscopie, donc euh, ça va s'inscrire un petit peu dans des vidéos où je vais parler des examens médicaux que j'ai eu, euh, bon, un petit peu de tout ce que j'ai pu expérimenter niveau médical en fait. Donc avant de commencer, il faut savoir que j'ai la maladie de Crohn, donc mon expérience sera pas forcément celle que vous allez expérimenter. Les douleurs que j'ai eues euh, vous les aurez sûrement pas si vous avez pas de maladie. Parce que moi c'était dû aux ulcères en fait, que j'ai eu autant de douleurs. Faut pas vous inquiéter, j'ai pas envie de faire cette vidéo pour vous inquiéter, c'est pas euh, le but, donc faut savoir vraiment que euh, toutes les douleurs que je vais raconter c'est possible que vous en ayez bien sûr, mais en plus diminué. Juste c'est pour euh, rassurer les personnes euh, qui vont pouvoir craindre tout ça, quand elles auront mal, elles penseront pas au fait qu'elles sont en train de mourir mais au fait que c'est normal qu'une personne elle l'a déjà eu en fait. Mais voilà, sinon le parcours que j'ai eu, c'est le parcours classique, à part les douleurs, euh, que vous ayez une maladie de type Crohn ou pas, vous pouvez vous y retrouver. J'ai pas précisé du tout avant la vidéo quoi, mais je mettrai en description les trigger warnings qui peut y avoir euh, dans la vidéo. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo, il y aura tous les time codes. C'est parti alors, pour commencer, il faut savoir que euh, quand vous aurez votre rendez-vous pour votre coloscopie, moi j'ai eu une fibrocoloscopie, mais je parlais surtout de l'aspect coloscopie parce que pour la fibro, il n'y a pas vraiment de préparation. Il euh, y a déjà eu des vidéos sur le sujet, je mettrai la vidéo de Vivre avec euh, de Mathieu qui a fait une euh, review un petit peu de sa fibroscopie. Mais euh, moi, je parlais plutôt de l'aspect coloscopie vu que je sais que ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir une vidéo sur le sujet. Donc, euh, quand on a le rendez-vous, l'hôpital va vous donner normalement un petit livret avec dedans euh, qu'est-ce qu'il faut acheter euh, à la pharmacie, enfin l'ordonnance, tout ce qu'il faut avoir de la pharmacie avec les produits, euh, et une fiche avec euh, le régime sans résidus. Donc, il faudra suivre ce régime les trois jours avant l'opération. L'examen. Donc il euh, y a un petit peu des sites qui regroupent euh, ce régime euh, globalement, c'est sans fibres, euh, sans beaucoup de choses, euh, très restrictif donc ça ne doit pas s'appliquer pendant une longue période. Je vous mettrai si je retrouve dans la description euh, des idées de repas en fait quand on est en régime sans résidus parce que ça peut toujours être sympa si vous avez bien cuisiné. Euh, c'est vrai qu'on peut faire grand chose mais avoir des idées ça peut être cool. Donc jusque là, tout s'est bien passé pour moi, Enfin il n'y a pas eu de souci majeur, c'est juste manger de manière restreinte. Euh, la veille de l'examen, le soir, j'ai eu le droit seulement à des nouilles très très très fines, avec de l'eau, avec un bouillon, euh, que j'ai mangé. Puis on a dû commencer la préparation, parce que normalement on l'a commencé tard, mais mon père a voulu commencer tôt pour qu'elle se termine plus tôt. Euh, et à partir de là, je devais rester à jeun. Euh, à part boire beaucoup d'eau parce que c'est le médicament qui l'imposait, je devais rester à Jean. J'ai mangé, euh, et moi il faut savoir que j'ai eu de la chance parce que mon médicament c'était un petit shot très très mauvais hein, à boire. Et après, euh, une fois que j'avais bu ça, il fallait que je boive des quantités par contre énormes d'eau pour pouvoir euh, le médicament fasse... Euh, son effet. Je sais qu'il y a un autre type de préparation où il faut boire une grande bouteille d'un produit un petit peu dégueu euh, mais moi j'ai pas eu ça donc je peux pas vraiment parler pour tout ça et tout. J'espère que vous aurez le petit shot parce qu'honnêtement c'était vraiment bien, j'ai pas mauvais souvenirs à tout ça mais du coup voilà, euh, après j'ai commencé à boire beaucoup d'eau, donc c'était un verre d'eau toutes les 5 minutes, je crois que c'était environ. Alors euh, au début je buvais sans problème parce que j'ai pas beaucoup bu de toute la journée, donc euh, je buvais, tout ça se passait bien. Puis à un moment j'ai senti que euh, dans mon ventre il se passait quelque chose et ça m'a fait très très très très mal. Donc j'ai couru aux toilettes et là je me suis vidée une première fois, euh, c'était normal... Euh des selles plutôt en diarrhée, enfin logique à cause du médicament. Donc je suis sortie du toilette, j'ai continué à boire tout ça mais les douleurs euh, continuaient et en fait euh, j'ai passé mon temps à aller aux toilettes, euh, à la fin c'était juste de l'eau en fait qui sortait, c'était plus du tout des sels ou quoi, c'était vraiment que de l'eau. Du coup j'essayais de boire le plus possible parce qu'on devait tenir un rythme techniquement mais en fait j'ai vite saturé et l'eau me donnait envie de vomir à chaque fois que je la buvais. Donc j'essayais de me forcer tout ça mais c'était très compliqué moralement, je ne pouvais plus voir de l'eau en fait, genre la vue de l'eau me donnait des hauts le de cœur. Si bien qu'à un moment j'ai fini par vomir toutes les pâtes que j'avais mangées, donc c'était vraiment compliqué pour moi. A partir de là, je commence à me tordre de douleur, je roulais sur le sol tellement j'avais mal. Euh, c'était assez horrible à endurer, surtout que j'étais censée continuer à boire. Ça me faisait vraiment mal et pas en fait j'essayais de me changer les idées en imaginant Moi j'imaginais un faisceau lumineux qui partait de mon ventre, tout ça parce que c'était trop dur à gérer la douleur. Donc j'ai eu à peu près des douleurs pendant toute la nuit. Euh, je sais pas comment j'ai tenu. Le matin après euh, quelques heures de sommeil j'ai eu la fameuse douche à la bétadine donc on doit se laver plusieurs fois y compris les cheveux à la bétadine je crois que c'était quatre fois un truc du genre et après euh, mon père m'a amené à l'hôpital donc une fois arrivée à l'hôpital on m'a mis en blouse avec les petits chaussons, euh, l'espèce de culotte en résine bizarre, le, la charlotte pour les cheveux et euh, j'ai attendu sur le lit j'étais avec quelqu'un dans la chambre j'ai attendu sur le lit qu'on vient de me chercher, on m'a cherché, on m'a mis en salle, je sais pas c'était quoi, mais pour attendre mon tour. Euh, le docteur est venu me voir, euh, vu qu'il a mis et compère, ils ont rigolé tous les deux. On m'a mis euh, en salle pour euh, faire l'examen et euh, on m'a perfusé tout ça. Et en fait, à ce moment-là, moi je ne savais pas trop trop euh, quand est-ce que ça allait m'endormir en fait. Parce que du coup, ils m'ont du tout ça, il me disait oh, t'inquiète pas tu vas t'endormir sauf que moi en fait ben, je me disais ok et euh, en fait juste au moment où je me suis dit mais attendez euh, si ça ne m'endort pas comment je fais et que je voulais le dire, je me suis endormie directement je me suis réveillée en salle de réveil donc tout s'était bien passé j'ai remarqué que le petit, euh, la petite culotte enfilée n'était plus là ce qui m'a assez gênée mais du coup j'ai compris que l'examen était terminé euh, on m'a remis dans ma chambre et on m'a apporté de quoi manger un petit peu et donc là le docteur est passé pour savoir si les gaz avaient repris parce que en fait c'est important de savoir si le système digestif a repris. Donc moi tout s'était bien passé et en fait il m'a dit que dans mon intestin il y avait des petits ulcères donc euh, qu'il fallait le revoir mais qu'il avait pris donc... Quand on prend des petits bouts de l'intestin, ça s'appelle faire une biopsie, si j'ai bien compris. Donc il a fait des biopsies et qu'on allait avoir les résultats bientôt. Donc voilà, c'est un petit peu comment ça s'est passé. C'est très très simple au final, mais je tenais quand même à m'a mon expérience. Euh, si vous voulez, je vous mettrai des photos de avant, après, parce que c'était assez drôle de voir ma petite tête qui était complètement à l'ouest. Si jamais vous avez des questions et que je peux aider, mais je pense que j'ai fait vraiment le tour de l'examen, en tout cas pour moi, vu que j'ai pas eu de complications, tout s'est bien passé, Ben vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci. Voilà, donc euh, c'est terminé pour cette vidéo. J'essaierai de parler dans ben, la prochaine vidéo, de, en tout cas cette série si je peux l'appeler comme ça, de l'enterro-IRM parce que là c'est une autre affaire. Vu que j'ai eu deux fois des interro IRM, je pourrais peut-être plus en parler en détail, d'un truc plus général. Vu que là j'ai eu une seule coloscopie, je peux pas vraiment dire de trucs détaillés. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt!